-ce que je, vais, je vais essayer d'être court parce que finalement, en fait, ce qui est important, c'est de parler de ce qui se passe localement. C'est pour ça que je pense que ça va être le coup d'explorer de, un peu ce sujet-là. Euh, la raison pour laquelle je suis, euh, je suis, je suis avec vous aujourd'hui, euh, c'est parce que je travaille pour un, un réseau qui s'appelle rescope.eu, qui est une fédération européenne qui rassemble des coopératives énergétiques. Donc, quand on parle de coopératives énergétiques, on n'a pas tout à fait la même définition que des projets citoyens. Nous, on se centre sur les sept principes coopératifs de, de l'Alliance Coopérative Internationale, euh, donc, qui sont très liées à, une, à une, une séparation entre la gouvernance et les moyens financiers. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille avec un homme une voix, quel que soit le, le, le montant d'investissement. Personne, s'il vous plaît. Merci, merci Margot. Euh, on n'a pas beaucoup de temps, alors euh, on va se calmer. Euh, on ne parle trop féminin. Voilà. Euh, mais donc du coup, ce qui... Si vous voulez jeter un coup d'œil, regardez quelle est cette forme d'organisation et pourquoi est-ce qu'on met ça en place Simplement parce que c'est un modèle de gouvernance qui se développe aujourd'hui en Europe pour exprimer les besoins des citoyens dans leur système énergétique. Donc c'est en fait, c'est un outil, les coopératives sont un outil pour offrir un moyen aux citoyens comme les projets énergétiques citoyens pour euh, agir ensemble, collectivement. Donc c'est ce type de projet qu'on qu représente au niveau européen. Euh, et donc ce que j'aimerais faire, pour, pour peut-être finir un peu ces témoignages, parce que là il est temps, il euh, y en a qui ont faim, euh, c'est de, de vous offrir peut-être quelques exemples de ce qui se passe au niveau européen, de ce qui est possible de faire. Et... Euh, enfin, plus, ce qui est possible de faire, tout est possible, mais qu'est-ce qu qui est un peu inspirant et qu'est-ce qui est à voir Donc d'abord, pour parler un peu de, de... On a parlé de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. Euh, la première chose c'est que euh, Cordemay, que je ne connaissais pas, effectivement a une efficacité d'installation nulle, mais je vous garantis que c'est exactement la même pour les centrales nucléaires. Donc si vous regardez, n'hésitez pas, hein, c'est toujours agréable. <rire> euh, de voir effectivement ce qu'on ressort des centrales nucléaires, ça c'est assez impressionnant, juste pour la euh, petite note humoristique. Qu'est-ce qu'on se marre Exactement. Ouais ouais, non, on se marre vraiment, des ouais. des surtout quand on vit à côté de Fesseland. <rire> euh, donc, au niveau de l'efficacité énergétique, et au niveau de la sobriété énergétique, nous, on considère que l'efficacité énergétique c'est avant tout gérer la pauvreté énergétique, c'est avant tout s'intéresser à, collectivement, comment est-ce qu'on consomme notre énergie. Et donc, on s'aperçoit très rapidement que d'aider euh, nos, nos concitoyens qui sont le plus dans le besoin, qui sont le plus vulnérables, en fait, c'est le moyen le plus efficace d'être efficace collectivement, de consommer moins d'énergie, simplement parce qu'on a parlé d'isolation, si vous vivez dans une passoire énergétique euh, c'est plus intéressant d'isoler euh, une passoire énergétique et par conséquent d'économiser beaucoup d'énergie via ça que d'installer des panneaux solaires sur un bâtiment qui est déjà à zéro consommation simplement ça euh, et donc pour ça il y a un projet qui nous vient d'Angleterre qui s'appelle Brixton Energy, enfin qui s'appelle Repairing London et ensuite qui a fait des petits, notamment Brixton Energy euh, qui travaille sur la réinsertion professionnelle via l'installation de, euh, de moyens de production énergétique sur les bâtiments sociaux. c'est en fait une coopérative qui accompagne d'autres projets coopératifs pour euh, aider un bâtiment euh, avec donc un bâtiment social, plusieurs personnes qui vivent dans ce bâtiment, à se former à l'installation de, de projets de production énergétique en installant eux-mêmes des panneaux solaires sur leur toit. Donc là on voit qu'on gère plusieurs choses. On gère d'abord la production renouvelable et l'efficacité du bâtiment en termes énergétiques et on gère également la pauvreté pure et simple, c'est-à-dire le fait que généralement il y a des, des profils qui n'ont pas suffisamment de, de compétences, qui doivent se former, qui doivent être mis en confiance également et on crée une dynamique collective. Donc ça c'est un exemple très intéressant qui nous vient de Londres, Repowering, si vous voulez aller sur internet c'est assez intéressant à voir et leur projet est vraiment fascinant parce qu'ils ont commencé il y a 4 ou 5 ans. Et ils en sont déjà à la 4 ou 5e coopérative qui créent dans des bâtiments sociaux, simplement parce que voilà, les gens sont intéressés à, à, à travailler ensemble collectivement. Euh, au niveau de l'efficacité énergétique, notamment des réseaux de chaleur, donc là on a bien dit que l'électricité c'est seulement un quart de la consommation énergétique. Euh, il y a également beaucoup de coopératives qui travaillent sur les réseaux de chaleur et la chaleur dans les bâtiments. Donc, ça c'est principalement des exemples qui nous viennent du Danemark. Euh, au Danemark, 100% des réseaux de chaleur sont coopératifs. Tout simplement parce qu'il euh, est interdit de faire des profits sur la chaleur, parce que c'est un droit. Euh, et donc par conséquent, comme par hasard, les entreprises sortent du domaine, euh, bizarrement. Euh, surtout parce qu'en fait, on leur demande d'intéresser de, de, de, à qu'est-ce que veulent les citoyens comme chaleur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place comme source énergétique. Et alors là, vraiment, il n'y a plus aucune entreprise. Donc, euh, c'est... Quasiment que des coopératives qui travaillent ensemble pour essayer d'offrir des solutions aux citoyens, généralement renouvelables, et qui travaillent sur le déploiement notamment des réseaux de chaleur, qui sont la forme la plus efficace de consommer la chaleur ou de l'offrir de aux citoyens. Donc ça, je vous invite à, à regarder ça sur... Euh, alors, le nom est imprononçable, mais ça s'appelle Pilvore. <rire> voilà. Ça commence avec un H. Et il y a un haut barré au milieu. Mm -hmm. Où j'écrirai sur le tableau de tout à l'heure, on se parlera. <rire> euh, mais n'hésitez pas à regarder, on a en fait un site internet pour la fédération qui s'intéresse spécifiquement à l'efficacité énergétique et euh, là-dessus, il y a voilà, toutes les références de ces différents projets. N'hésitez pas à regarder là-dessus. Euh, on a parlé un peu du rôle de la municipalité, c'était écrit également sur, euh, sur, sur la fiche et là, pour nous, il y a deux rôles principaux. Le premier, c'est un rôle actif de la municipalité et de mettre un critère dans notamment les appels d'offres euh, municipaux, de mettre un critère de participation citoyenne. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous faites un appel d'offres pour dire voilà, on veut mettre en valeur un nouveau terrain vague sur la ville de Nantes, la ville de Nantes faire un appel d'offres pour dire voilà, on cherche une entreprise pour développer ce terrain. Dans cet appel d'offres, il faut les encourager à mettre un critère de participation citoyenne. Parce qu'à partir de là, comme par hasard, l'offre citoyenne devient vraiment très intéressante. Parce que nous, on est très intéressé, évidemment, d'amener les gens à s'intéresser à l'énergie, d'amener les gens à participer, à investir eux-mêmes dans leur projet énergétique, comme c'est fait avec Nanterre. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé sur la ville de Eclos, en Belgique, et qui a permis la création de... Enfin, mais c'était déjà, il y a un projet, il y a une petite dizaine d'années, qui, aujourd'hui, a permis la création de la plus grosse coopérative de Belgique, qui s'appelle EcoPower, et qui a 60 000 membres. C'est 60 000 personnes ensemble sur toute la région de Flandre. Et ça a commencé par 20 personnes qui ont reçu la chance d'avoir cet appel d'offres de, de la ville de Héclo, qui est un petit village au nord de Bruxelles. Et quand je dis petit village, c'est un petit village. Ouais, c'est 2 000 personnes. Quoi. C est, c est, euh, donc ça, c'est la première chose, le rôle de la municipalité pour encourager les projets citoyens. Et la deuxième chose, c'est un projet qui est en train de se développer en ce moment dans la ville de Louvain, qui en gros s'est allié justement avec cette même coopérative d'EcoPower, de et de dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut faire la transition de notre territoire complet, donc pas seulement la ville, mais également toute notre région. Et c'est un projet qui s'appelle Licht, donc c'est Lumière, Licht Brabant, qui est la, la, la région, donc la lumière dans le Brabant, et l'idée c'est, via la coopérative, en fait, d'offrir de, de, à la coopérative l'opportunité d'aller voir les citoyens directement et de créer des petits groupes, qui vont, des petits groupes de citoyens au niveau très local qui vont commencer à travailler sur qu'est-ce que c'est leur plan de transition à leur niveau, au niveau de leur quartier. Le problème de ce qu'on a vu avec les CCAP, les CA, donc les points de transition climat, euh, les points air climat euh, transitionnés avec l'administration euh, compliquée, euh, c'est voté, c'est machin, bref, on ne sait pas ce qui se passe. C'est qu'en fait, c'est fait par des gens très intelligents qui sont très forts en administration, mais comme par hasard, personne le lit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un C.A.P. Mmh. Un C. Voilà, un C.A.P. Vous avez déjà vu un C.A.P. Non. Mmh. Voilà. Euh, c'est super. Je vous le conseille. Hein, c'est génial. C'est un gros truc comme ça. Ça fait 150 pages et ça décrit tout le scénario de transition de votre de votre territoire. Donc ça, c'est super. Hein. Maintenant, généralement, c'est mis sur une c'est mis sur une étagère. Puis c'est joli. Euh, le maire généralement le montre un peu comme ça, de temps temps en et euh, il ne se passe rien. Donc l'idée est de dire, comment via euh, ces initiatives citoyennes, est-ce qu'on peut faire participer les citoyens dans la création de ces plans-là, euh, en créant des petits groupes qui vont s'intéresser à quelles sont leurs problématiques très locales, ça peut être une rue, ça peut être un quartier, et comment est-ce qu'on peut allier ces plans et les agréger pour ensuite avoir un plan au niveau territorial. Donc c'est ce qui s'est passé dans la région de Louvain, où euh, on a des animateurs un peu comme Claire, qui vont, euh, au niveau très local, aider les citoyens à créer une, une, une, un, un mouvement collectif. Et ensuite, on, on amène ça à des cellules un peu plus hautes, c'est-à-dire des toutes petites cellules au niveau du quartier, qui vont ensuite au niveau de la ville, puis au niveau de la région. Et ces plans, en fait, sont agrégés pour comprendre quelles sont les initiatives qui sont intéressantes à développer ou pas. Quelles sont les initiatives qui sont viables Quelles sont les initiatives qui sont peut-être prioritaires euh, et donc ce type de, de, de, de mouvement est effectivement en train de se développer bien sûr en Belgique mais également en Croatie, mais également en Grèce, mais également dans beaucoup de pays, euh, en Hollande aussi, ils ont essayé de faire ça avec un, un, un, système, un système légal qui en plus permet d'expérimenter de, avec de nouvelles législations, donc ça c'est un euh, Bien, la dernière petite chose. Euh, Peut-être la tête peut la plus excitante pour les techniciens dans la salle. Euh, non, c'est excitant pour tout le monde. Euh, c'est parler un petit peu des, des, des micro réseaux communautaires. <rire> <rire> les micro -réseaux euh, Le cri de ralliement d'une génération. Euh, <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> les micro réseaux communautaires. On sait tout ce que c'est, bien entendu Non, oui Ça, c'est le drame de mon existence. Euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'un micro-réseau communautaire Un micro-réseau communautaire, c'est une cellule énergétique. C'est-à-dire, au niveau d'un territoire, c'est un point de réseau déconnectable du reste du réseau. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on imagine la ville de Nantes, il y a une dizaine de points où elle est, re elle est reliée au niveau régional, puis ensuite mmh. au niveau national, mmh. L'idée est de dire comment est-ce qu'on fait pour s'intéresser à la problématique d'un quartier même de la ville de Nantes et de comprendre comment est-ce qu'on peut d'abord optimiser notre consommation et notre production au niveau très local avant de passer à l'échelle supérieure. Donc on commence au niveau très local, on dit voilà, est-ce qu'on peut réduire notre consommation Est-ce qu'on peut peut-être faire du transport responsable Est-ce qu'on peut produire notre énergie via des éoliennes, via des espaces, Ok, Donc on, a, on atteint un certain niveau de, de, de consommation et de production et ensuite on passe à l'échelle suivante, donc peut-être l'échelle de la ville, on refait le même travail, ensuite on passe à l'échelle du département, l'échelle de la région, et enfin on finit à l'échelle nationale. Puis après on va à l'échelle européenne. Et le principe du micro-oiseau, c'est de dire, au sein, le principe du micro communautaire, pardon, c'est qu'au sein de cette démarche, on amène en plus une gouvernance citoyenne, c'est-à-dire une organisation, un projet citoyen, qui permet à chacun de s'exprimer de manière démocratique. S'exprimer, ça veut dire, bien entendu, offrir son point de vue, mais c'est également investir dans un projet, c'est nécessaire. Ça veut dire également participer à la discussion. Ça veut dire, si vous avez un toit mais vous n'avez pas d'argent, peut-être que la communauté a envie de mettre des panneaux solaires sur votre toit. Si vous avez de l'argent mais pas de toit, bah, ça tombe bien, il y a quelqu'un qui a un toit. Si vous n'avez rien du tout, bah, c'est pas grave, vous pouvez quand même venir avec nous nous aider à installer les panneaux solaires. Donc, euh... ah, voilà, le micro-oiseau, c'est euh mais donc du coup euh, le, le, le principe du micro réseau communautaire c'est ça avec en plus par dessus une couche technique qui est le réseau énergétique et la possibilité de déconnexion du réseau c'est à dire qu'en fait en parallèle de ça qui est finalement la définition d'une communauté énergétique c'est à dire un groupe citoyen on amène une dimension en plus qui est la capacité du réseau électrique de se déconnecter du national soit parce qu'on on n'a pas besoin soit parce que euh, on, on... On gère des principes de sécurité, on gère des principes d'intégration de, plus importante de l'énergie renouvelable. Mais ça par contre, je crois qu'il y a des ingénieurs dans la salle, n'hésitez pas à leur demander. Euh... J'ai juste une question là-dessus. Le oui. euh, principe de déconnexion, il n'est pas juste technique pour que c'est un intérêt de se déconnecter, c'est-à-dire qu'on produit à l'intérieur de la cellule énergétique. Tout à sinon, fait. sinon ça n'a pas de sens. Ah, parce que si tu te déconnectes et tu ne produis pas, oui c'est sûr que tu vas te intéressant. ça implique éventuellement de la réduction de la consommation, mais ça implique forcément de la production à l'intérieur de la cellule. Tout à fait. Le principe, principe d'une cellule énergétique, c'est qu'elle est stable au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'on va, on va essayer d'avoir un niveau de production, un niveau de consommation équivalent. Bien entendu, l'idée derrière ça, c'est de dire on fait ça, c'est comme on l'a dit, l'énergie est une porte vers d'autres sujets. Une fois qu'on a fait ça sur l'énergie, on peut s'intéresser au transport, on peut s'intéresser à l'agriculture, on peut s'intéresser à la vie de la cité, on peut s'intéresser à beaucoup d'autres choses. Mais véritablement, l'idée est de dire qu'on recentre le débat d'abord sur le niveau local. Okay. Euh, et donc sur ce point-là, et promis, après j'arrête parce que mon avis n'a pu me rester beaucoup de temps, il <rire> euh, y, y, a, y a une chose qui est arrivée euh, lundi, qui est une évolution du droit européen, qui vient d'être... Il y a eu en fait un agrément politique qui a été fait lundi par les différentes institutions européennes sur une nouvelle directive euh, de l'efficacité énergétique bien sûr, mais surtout de l'énergie renouvelable et du, du, du marché de l'énergie qui offre une nouvelle définition de la communauté énergétique, qui s'appelle la communauté énergétique citoyenne, qui est maintenant reconnue dans le droit européen et qui par conséquent dans les trois prochaines années va être mis en place dans le droit national français, qui reconnaît un certain nombre de droits pour les projets citoyens de mettre en place, de se mettre en place déjà et ensuite d'avoir des actions sur le système énergétique aujourd'hui dans le droit français partager l'énergie entre les différents citoyens ce n'est pas autorisé aujourd'hui c'est également pas autorisé de reprendre le réseau électrique il y a des concessions et il n'est pas possible de créer un GRD un nouveau GRD un de réseau euh, pardon euh, donc du coup Grâce à cette nouvelle définition, il y a un certain nombre de mécanismes qui vont être mis en place dans le droit qui vont permettre à ces communautés énergétiques, à ces projets citoyens, de prendre plus de responsabilités dans le système énergétique national, dans le système énergétique local. Ce que ça veut dire, c'est qu'il euh, va y avoir beaucoup, beaucoup de travail au niveau national pour savoir comment est-ce que ça va s'adapter, mais qu'il y a véritablement une porte ouverte pour qu'on reconnaisse le travail qui est fait par... Euh, bien sûr, au niveau territorial, mais par tous les, tous les projets énergétiques citoyens. Euh, et pour reconnaître surtout le fait que <coughs> le rôle des citoyens évolue dans le système énergétique. Qu'il y a une possibilité qui est ouverte. Et donc euh, voilà, c'est vraiment une, une évolution qui est dans, dans un bon sens, qui va demander beaucoup de travail au niveau national. C'est aussi très émouvant. <rire> euh, mais du coup. Ah oui, d'accord. Euh, je vais prendre un peu d'eau. Tu conclure après. Hein Tu pourras conclure après. Je pourrais, je pourrais conclure, merci. <rire> mais Je, je viens de vivre. Ouais. Après mon moment émotion, je vais conclure. <rire> euh, C'est des trucs salés, ça. <rire> Bref, donc. Euh, cette évolution du droit va permettre d'ouvrir un certain nombre de portes dans les systèmes énergétiques locaux et donc de s'intéresser à quest ce qu'on veut véritablement faire collectivement. Donc peut-être que, bien sûr, il y a des scénarios à mettre en place, bien sûr, il y a des projets à développer. Euh, maintenant, il y a également la structure légale qui est mise en place et qui est disponible. Donc c'est maintenant ou jamais, en fait. C'est vraiment, il faut s'y mettre maintenant parce que, véritablement, il y a cette porte qui est ouverte. Si on ne la saisit pas, probablement qu'elle va se refermer à un moment ou un autre. Juste une dernière petite chose avant qu'on termine, et je promets après j'arrête. Un projet énergétique financé par des capitaux locaux a entre 5 et 7 fois plus, plus d'impact sur l'économie locale qu'un projet qui est financé par des capitaux externes. Donc à partir de là, on peut se dire qu'il n'y a pas fondamentalement de conflit entre euh, l'économique et les citoyens, entre euh, le développement territorial et euh, le développement économique. Même au contraire, en fait. Ben, ça vaut vraiment le sens de se dire « qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ici ?» Et du coup, si on finance ici, avec les gens qui sont autour de la table, ben, il va y avoir beaucoup, beaucoup plus d'impact. Je termine. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Bravo, Alors je vous rappelle, que pour ceux qui sont arrivés entre-temps, euh, oui, il y a aussi un groupe qui travaille sur l'énergie euh, voilà, et, et qui a produit euh, le support qui les a fait réagir et qui les a aussi invités à organiser cette soirée. Et du coup, euh, j'ai une petite question avant de continuer. Qui serait intéressé à ce stade-là Et puis je reposerai la question de l'heure, mais qui serait intéressé à ce stade-là bah, pour, euh, pour rejoindre le groupe et euh, porter ça Et en fait, euh, donc concrètement, ça veut dire... Euh, et voilà, euh, réfléchir à la question de l'énergie, mais surtout aussi euh, bah, animer des discussions là-dessus, quoi. Animer des discussions euh, sur la question de l'énergie. Et notamment la prochaine étape, en fait. Et notamment la prochaine étape, voilà. La prochaine étape qui est, qui est donc euh, un atelier, en gros, bah, pour... Euh, digérer aussi un petit peu ce qui a été dit ce soir, pour digérer ce qui existe vous, finir, vous inquiétez pas, fini et, euh, et pour imaginer en fait des propositions ou des projets ou pour euh, pour revoir un peu ce support là, l'alimenter, le, le modifier, l'amender, etc. Euh, voilà donc pour organiser un prochain atelier, en fait c'est des monteurs pour organiser un prochain atelier en fait de, de réflexion collective, là-dessus. Euh, et les suites mmh. Je vous laisse réfléchir. Personne n'est. Il y a un volontaire Il y a deux volontaires Ok, c'est d'amis. Et maintenant, euh, maintenant, que de maintenant que vous êtes volontaire. Maintenant que vous êtes volontaire, je... vous avez une mission. Eh <rire> ouais. Je pas ça. Tu pas bon. sentais qu'il y avait un piège. <rire> Non ah mais on a une mission. Alors en fait la, la prochaine étape euh, c'est l'idée de, de faire une tempête de questions donc vraiment de poser toutes les questions euh, les unes à la suite des autres que vous voulez. Euh, donc une question ça peut être une question, ça peut être... Euh, voilà, une, question, une question mm -hmm, c'est une question. Non mais bien. ça peut être aussi une question qui amène vers, vers, vers, vers votre... Euh, voilà, des, des, des suggestions des quoi on va dire. Des donc toutes les questions que vous voulez, euh, on, a, on a le temps. Et euh, je vais demander à nos trois témoins pour l'instant de... D'accueillir ces questions et, euh, et à nos volontaires dans la mesure du possible de, de s'organiser ensemble pour, euh, pour prendre en note les questions. Pouvoir, euh, <rire> <rire> euh, euh, on a du matériel pour vous si jamais vous en avez, si jamais vous avez un cahier, vous pouvez l'utiliser. Mais de prendre en note aussi les questions qui se posent pour pouvoir euh, ben à la fois les utiliser plus tard, parce que peut-être que tout ne sera pas répondu ce soir, et éventuellement ben, relancer notamment si jamais... Euh, si vous avez nos propres cahiers, c'est mieux. Hein. Parce que c'est pas gratuit. C'est pas le papier C'est pas, ah. pas, pas gratuit. Ah, je bien sûr. ça va si on commence. J'ai vu les comptes. Voilà, donc je euh, le, a jeu, a le trésorier. Le parti. Alors, pas... il <rire> y a, y a des, questions. Déranger, des questions. On va attendre que. Euh, euh, oui. Mais... Donc je veux que je attendre que Damien Non, peut te non, non, non, non <rire> Alors du coup, euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à poser des questions les uns à la suite des autres Il ah, y, y a juste un petit, une petite difficulté posée par la salle que tout le monde ne se voit pas Alors je propose de, de, de répartir la parole entre les deux, les deux <rire> pans de la salle Mais ça peut aller très vite, voilà et Une première question là-bas euh, J'avais deux questions La première, euh, est-ce qu'il vaut mieux que quelqu'un encore de Attends, ouais. euh, j'aurais peut-être jamais les moyens de, de, de, de faire rénover mon logement. Euh, est-ce qu'il vaut mieux que quelqu'un me paye la rénovation de mon logement ou est-ce qu'il vaut mieux que j'apprenne à le faire moi-même Et la deuxième, dans l'idée, des, si j'ai bien compris, des micro-réseaux, donc je commence à l'échelle de mon quartier, j'ai vu apparaître, sur, je suis dans le centre-ville, euh, toutes les terrasses de bar euh, des chauffe-terrasses. Est-ce que quelqu'un a une idée de la consommation de ce truc où on chauffe en hiver, en fait, en plein réchauffement mmh. climatique voilà. mmh. mmh. Moi, je me demandais, on parlait de parc éolien. est-ce que euh, l'énergie qui est créée sur le territoire revient de manière directe au village ou est-ce qu'elle doit forcément passer par le réseau global et ensuite, du coup, elle se noie dans la masse et au final, c'est que, du coup, c'est 22%, comme on voyait tout à l'heure, qui revient en termes d'électrons verts euh, dans les prises électriques comme si moi je mets un panneau solaire sur mon toit, est-ce que l'énergie me revient à moi euh, et je sais que du coup toute l'énergie que je produis est renouvelable et que j'ai pas, un impact en CO2 réduit sur, euh, sur la planète ou est-ce que je sais que c'est noyé dans la masse et qu'il faut que chaque personne fasse sa part pour qu'on arrive à un niveau euh, comme ça, quoi. Alors, euh, <rire> je, je vais essayer de synthétiser. Euh, je, je suis une aparté d'abord, merci Chien d'avoir abordé la question du transport aérien. Parce que, enfin, voilà. C'est hyper euh, important, mais je ne vais pas m'étendre, ce n'est pas forcément le sujet de ce soir, mais euh, ouais, c'est important d'en parler. Et, euh, euh, sur les... Oui, pour rebondir sur la, la remarque de Come euh, oui, bah, c'est pareil, dans, le, dans ce genre de choses, on pourrait parler aussi des magasins, il y en a beaucoup, les grands et petits, qui sur leur portes grandes ouvertes euh, en plein hiver, parce qu'ils ont peur que les clients, sinon, euh, n'osent pas rentrer euh, dans les boutiques. Euh, il y a la question des euh, magasins qui restent, ouverts, euh, qui restent à une, toute une partie de la nuit. Euh, encore évidemment, euh, tous les gens font leur shopping à 4 h du matin. C'est bien connu. Euh, et il y avait un autre truc. Oui, et, <rire> moi je voulais juste revenir à l'instant sur les plans climat. Parce que, en fait, je, je, d'ailleurs je serais intéressé de savoir un peu, mais tu as peut-être déjà un peu abordé la, la, la question, nécessaire voilà, tu, tu vois ce que, ce que sont les PCAET. Moi, je me demandais si, euh, par exemple, en Belgique, euh, ils sont l'équivalent de, de ces plans-là, ou de ces, euh, ces documents-là. Et, euh, et moi, mon point de vue, en fait, sur les PCAET, c'est que c'est... Voilà, ça anime le débat, mais c'est tout. En gros, je pense que ça ne sert pas à grand-chose de plus que ça, euh, sachant que, euh, théoriquement, les plans climat de 2019 était censé être conforme aux engagements de la COP21. On sait déjà ce que sont devenus les engagements de la COP21. Donc moi, je rêverais surtout d'une dynamique territoriale qui serait non pas euh, comment dire, conforme à des documents euh, nationaux ou supranationaux, mais au contraire qui serait de force de, qui créerait plutôt un élan en partant de la base pour justement euh, provoquer, à un échelon plus large, une véritable réaction. Et malheureusement, pour l'instant, on est absolument, en France en tout cas, on n'est pas du tout, du tout, du tout dans cette dynamique. Et puis ma dernière question, elle est justement sur le, le plan législatif, mais là c'est peut-être un peu poussé. Moi, je, je connais un petit peu la question des, de l'habitat participatif. En France, euh, le système juridique fait que c'est très, enfin législatif, pardon. Fait que c'est très compliqué par rapport à d'autres pays, notamment par rapport aux Pays-Bas, de monter des projets d'habitat participatif. Il mais c'est sur le plan purement législatif, c'est hyper complexe. Quoi. Et du coup, euh, et du coup bah, je me demandais, enfin, Dubois, ça s'adresse peut-être autant à Claire d'ailleurs qu'à. Je me demandais du coup ouais, si, la, si la législation aujourd'hui en France est plutôt facilitatrice pour des projets d'énergie citoyenne. Ou est plutôt un frein Qu'est-ce qui, enfin, qu qui pourrait être envisagé sur le plan législatif euh, Justement, Stanislas, tu as déjà un peu abordé, enfin, apporté un élément de réponse avec cette directive européenne. Mais euh, voilà, est -ce a quelque... en gros, est-ce qu'il y a un travail qui peut être fait sur le plan législatif qui permettrait de faciliter ça Moi, j'ai une autre question sur le PCAET, euh, la question qui permettrait de mieux comprendre les enjeux. Est-ce que ce PCAET, il est contraignant ou il est seulement indicatif. Est-ce que c'est seulement des indications ou est-ce que ce sont des indications chiffrées que les communes s'engagent à respecter Et la deuxième question, c'est à propos de ce que tu disais tout à l'heure, Stanislas, les communautés, les communes, les groupes qui s'organisent en Belgique. Ça a pris combien de temps pour passer de cette communauté de 20 personnes à ce groupe de 60 000 personnes pour avoir un, un ordre d'idée de ce qui serait possible et réalisable de faire ambitieusement. Euh, moi j'ai une question qui est peut-être un peu naïve parce que je ne les connais pas beaucoup. Euh, en concevant la production d'énergie en micro-réseau communautaire, etc., euh, comment on pense euh, l'égalité de l'accès à l'énergie entre les territoires, euh, à la fois au niveau macro, c'est-à-dire comment on fait pour que à un niveau national par exemple, voire plus européen, voire plus euh, lié négale accès à l'énergie entre les territoires et aussi quel est l'effet de l'accès ou du coût de l'énergie à un niveau plus micro entre les, les différents usagers. Voilà. Euh, J'avais une première question euh entre guillemets simple. Euh, vous venez euh, d'être élu à la tête euh, de la Mérimente avec une majorité très confortable. Vous avez un grand soutien citoyen. Vous avez des réseaux derrière vous. Tout se passe super bien. Qu'est-ce que vous faites C'est un peu la question, en fait, je pense que c'est un peu le de débat. Après, j'avais... Euh... — Je déménage à lente. Je renverse au de la Voilà. En fait, c'était un peu ça. C'était pour, euh, pour essayer d'avoir oui. des, des propositions. Vraiment, si, si on... Le truc de vos rêves, quoi. Bon. Après, j'ai quand même une remarque sur la rénovation thermique du bâtiment. Très bien, petit peu, donc, enfin, je ne traite pas en rénovation thermique du bâtiment, mais je, en bâtiment en général, mais je veux faire juste une mise en garde par rapport à, à, à cette histoire de, de rénovation. C'est vrai que ça paraît super sur le papier de dire on va tout isoler et puis euh, ça va très bien se passer. Le problème, c'est que dans le concret sur le chantier, l'isolation, enfin, isoler tout, c'est d'abord la croissance verte plus que l'économie d'énergie. Je parle de croissance économique, hein. Euh, euh, et, et les réductions euh, de, de consommation, elles, se, elles sont peut-être viables quelque temps, mais assez rapidement, c'est pas forcément euh, toujours des bons matériaux qui sont mis en œuvre, c'est pas forcément bien fait, et, et on a quand même des problèmes c'est pas très efficace, on vient pas vérifier surtout a posteriori l'efficacité de ce genre de choses, On moi le problème est là. Euh, et puis il y a un autre problème, c'est qu'on met des trucs qui sont surisolés, dans des bâtiments qui sont euh, ventilés euh, avec des systèmes qui coûtent très cher à mettre en œuvre, qui sont très complexes à gérer. Alors, et on met des habitants dedans, et en gros, enfin, je caricature un peu, on a des ingénieurs qui mettent en place des trucs automatiques pour que surtout pas l'habitant, on aille lui expliquer parce qu'il est trop bête. Et derrière, l'habitant, il a un petit peu des avec ce système qui lui convient pas forcément, il est trop froid, trop chaud, il, met, il bouge des trucs. Et finalement, on a des systèmes qui sont contre-productifs. Et on a une qualité d'air intérieur qui est en train de se dégrader de manière très importante dans les logements à cause de, de cette injonction d'isoler coûte coûte les, les logements. Alors, je suis bien d'accord qu'il faut, et ça, tu avais tout à fait raison sur le sur le fait de réduire l'énergie consommée dans le bâtiment, c'est capital, c'est vraiment très important. Par contre, juste est une mise en garde sur la manière dont c'est fait. Euh, je pense qu'il faut vraiment repenser ça de manière assez assez importante. Et puis, euh, j'avais aussi une Question par rapport à la production d'énergie. Je ne connais pas bien le sujet, j'ai du mal à, à, à imaginer, euh, parce qu'on on a cette histoire, c'était dit tout à l'heure, euh, on, on, on, on fait porter sur, les, sur la, la ruralité, sur les territoires qui sont autour de la ville, tout. C'est là qu'on met nos déchets, c'est là qu'on extrait nos matériaux, c'est là qu'on produit notre énergie, c'est là qu'on produit la bouffe, et pour qu'on puisse vivre en ville. En fait, la question, c'est quand même ces gens, ils n'ont pas forcément apporté tout, c'était évoqué, okay, mettre des éoliennes en ville. Euh, est-ce qu'on a, j'ai n'ai pas cette réponse et je voulais savoir ça, est-ce qu'on a euh, potentiellement la capacité, sur une ville comme Nantes, de produire suffisamment d'énergie pour être autosuffisant euh, sur un, sur le territoire Nantes, enfin, je... métropole, on va dire, il y a des territoires, des, des terres agricoles il y a des terres un petit peu... Bon, en fait, c'était... Voilà. Vous avez le droit de répondre plusieurs fois. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Euh, moi, c'est une, euh, une interrogation que j'ai dans les marches pour le climat, on voit toujours un peu les mêmes. Et en particulier euh, au niveau des secteurs d'habitat des, euh, social ou autre, euh, je ne suis pas sûr qu'on voit qu'ils se mobilisent beaucoup, parce qu'ils sont beaucoup préoccupés d'abord par manger euh, euh, et puis euh, la sécurité. Et là-dessus, euh, je pense qu'on ne pourra pas faire la transition énergétique sans eux. Et là, les, les expériences, par exemple, de, que tu citais sur euh, Bristol ou enfin je sais plus, ou sur Londres, qui, à, qui mobilisaient en fait, des quartiers d'habitat social, permettraient aussi de faire prendre conscience que la question climatique est aussi une question de sécurité. Euh, primordial de base euh, il y avait un, un bon article je ne sais plus si c'était dans euh, dans quel journal euh, enfin bref euh, qui expliquait que, avec plusieurs euh, chercheurs qui expliquaient que euh, là-dessus la question de purement du climat et de l'avenir était une question qui euh, venait euh, pas en priorité dans des préoccupations de euh, beaucoup de personnes et que par là euh, bah, ça donnait que l'écologie ou ces questions-là n'arrivaient euh, pas à passer le. Euh, comment est-ce qu'à à Louvain, vous avez parlé, enfin Stan, tu as parlé de Louvain euh, sur le pas de des plans de transition par quartier euh, je me demandais que par quoi est-ce qu'ils commencent et comment est-ce qu'ils font dans la mobilisation, dans la mobilisation des, des citoyens dans les quartiers mmh. Mmh. Euh, moi j'en ai une sur, on se pose la question de comment on peut faire pour aider les gens qui sont dans la précarité énergétique et tout ça, les accompagner, ce qui est très bien et ce qui est tout à fait noble. Moi j'habite euh, plutôt un parti de et ce que je constate beaucoup, enfin plus de bon gens en fait, ce que je constate c'est que ces gens là qui ont les moyens de leur logement, de faire quelque chose, ils sont souvent assez sensibilisés mais ils s'y mettent pas quoi. Euh, je ne les vois pas isoler dans le logement, je ne les vois pas chauffer leur chaudière gaz par au milieu, je ne les vois pas mettre des panneaux solaires ou du solaire thermique sur leur toit. Et je pense que tant que nous ne bougeront pas, bah, je pense qu'il y aura aussi un espèce d'effet gilet jaune qui dit bah, pourquoi est-ce que ceux qui ont les moyens ne bougent pas et c'est vrai qu'ils font les efforts. Mmh. Euh, J'avais deux questions. La première c'était, euh, effectivement si le PCAET il est peu ou pas contraignant, euh, s'il est rédigé par des citoyens en quoi sachant avoir quoi que ce soit. Et la deuxième question c'était, euh, tu, tu avais dit tout à l'heure que euh, pour implanter un projet d'éolien, ça pouvait prendre 5 à 10 ans. Est-ce que la métropole a dans ses moyens euh, législatifs et ou financiers et ou autres, moyens de faire avancer ces délais-là par rapport à d'autres territoires Euh, J'avais deux questions. Euh, une sur le sur le, le, le droit le droit européen. Tu avais dit, Stan, qu'il euh, y avait le, le droit à la chaleur qui était passé au Danemark. Est-ce que c'est est une question qui est envisageable en France, euh, à l'état actuel, de faire passer ce type de, de droit ultra contraignant, mais que, que je trouve génial, dans le droit français Est-ce qu'il y a des discussions là-dessus Est-ce que c'est quelque chose qui se développe euh, Et une autre question sur les... Sur les les notions de micro réseau on, on a beaucoup parlé du coup de, de ces questions de, de, de stabilité des réseaux, qu'il faut produire autant pour ne pas que le réseau pète. Euh, comment est-ce qu'on fait pour. C'est quoi les, les contraintes qui pèsent sur ce micro-réseau euh, à toutes les échelles Du coup, pas forcément à un micro-réseau, mais si on prend une échelle locale, c'est quoi les contraintes de stabilité À une échelle de la ville, c'est quoi les contraintes de stabilité Et comment on y répond est-ce qu'on peut y répondre par du renouvelable Est-ce qu'il faut forcément ajouter d'autres énergies dans le mix énergétique pour maintenir sa stabilité J'imagine qu'en fonction des échelles, c'est des problématiques qu'on réfléchit différemment. Par euh, rapport aux énergies fossiles, tout ça, est-ce qu'on peut dire à peu près Combien de kilomètres on peut encore parcourir avec une ambulance, une voiture de pompiers ou quelque chose comme ça Et est-ce qu'on est là, euh, du point de vue de la précision des scénarios euh, de transition euh, à... Est-ce qu'on peut, ma question c'est, est-ce qu'on peut réfléchir à prioriser des usages en fait aujourd'hui Et euh, lesquels et comment en fait Et est-ce qu'il y a déjà des gens qui font ça, qui se disent, et euh, eh ben écoutez, si vous voulez continuer à voyager en avion ou à voyager en en voiture régulièrement tout seul dedans, et ben ça veut dire que dans 5 ou dix ans, en fait, euh, l'ambulance en fait, aura pu venir vous chercher du tout, parce qu'on a mis les solutions techniques, ni euh, euh, les, les habitations pour que vous soyez suffisamment proche de ces à À quel point euh, dans le, le scénario de virage énergie climat, euh, euh, est-ce que vous envisagez le fait de délire la voiture euh, et si oui, comment et à quel point euh, radicalement euh, voilà. Et du coup, sur, euh, par rapport au transport en, en commun, euh, qu'est-ce que vous envisagez Moi, je me demandais un peu c'est quoi les, les points clés qui font que ça marche quoi, dans les, Par exemple, dans les coopératives énergétiques locales, etc. Enfin, c'est quoi un peu les voilà les éléments si vous en avez qui font que bah, là ça là ça prend et, et ça, ça décolle quoi sinon j'avais une autre question c'était sur, euh, <rire> sur le travail et euh, ben, voilà, je me demande mais en fait euh, ça ça rebondit un peu sur la question, ouais, c'est moi peut-être qui dois apprendre à isoler mon, mon propre toit quoi mais finalement euh, si on doit consommer moins d'énergie euh, euh, assister euh, via pétrole ou autre, et bah, euh, ça veut dire qu'on doit peut-être euh, être plus actif euh, dans notre, euh, notre mode de vie, dans nos déplacements, se déplacer par nous-mêmes, au lieu d'utiliser une voiture, par exemple. Mais c'est aussi peut-être... Est-ce euh, que c'est pas une déspécialisation Et, euh, et des fois, à vous entendre, ça me pose la question aussi, parce que, euh, est-ce qu'il y a besoin d'être spécialiste de l'énergie Ou est-ce que c'est pas aussi décomplexifier le réseau et, et devenir un peu tout ce qu'il y a pas, quand même de, de maîtriser... Euh, au moins en partie, euh, comment ça marche. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi dans les années à venir à avoir d'autres solutions euh, écologiques que le photovoltaïque, que l'éolien, que l'éolien maritime, etc. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, peut-être pas miracles, mais des solutions plus avancées qui pourraient nous faire prendre de l'avance dans notre calendrier contre, contre l'échéance Euh, dans quelle mesure euh, est-ce que ce que, euh, que j'ai cru comprendre c'est que dans le scénario virage énergie climat, tout euh, ce qui est méthanisation, en tout cas de, de, de utiliser, créer de l'énergie à partir du de, de compost, des décharges uniques, etc. D'ailleurs de dire que c'est pas trop envisagé, mais bon j'ai envie de savoir pourquoi et euh, en quoi est-ce que c'est pas une, une piste en fait, euh, la méthanisation par exemple. Ouais, J'avais je... ouais, une autre question sur les euh, micro-réseaux énergétiques communautaires. Euh, est-ce que ces, ces micro-réseaux se sont d'abord constitués autour de la thématique énergétique ou est-ce qu'ils se sont d'abord constitués sur d'autres thématiques et ensuite la thématique énergétique est devenue centrale et ici sont intéressés En cas, il faudrait peut-être que nous aussi, on adapte <coughs> notre schéma notre schéma de communautarisation. <rire> Oui, moi je m'ai demandé dans, dans, dans le scénario, notamment avancé par Stanislas, on reprend localement, puis euh, un peu sur le principe du fédéralisme, et euh, de subsidiarité, mais en fait comment ça se passe Non, mais justement, comment se passe C'était une question qui avait été soulevée. Comment se passe un peu les solidarités, par exemple interrégionales Par exemple, on se demandait, ben bah, voilà, par exemple les Bretons. Euh, voilà quoi, est-ce est qu'on les aide déjà première question enfin, <rire> euh... ah, et ensuite, et ensuite en et plus plus que comment charme, <rire> <rire> et ensuite, comme ça se passe bien comme bien euh... ça. comment tu fais ça. ces solidarités aussi euh, à la fois peut-être euh, à court terme dans une situation où il y a des centrales nucléaires c'est un endroit et pas un mais aussi plutôt à long terme euh, euh, par exemple avec des exemples type Chenao, euh, qu'est-ce qui se passe s'il y a deux Chenao côte à côte et comment euh, peut-être qu'elles sont leurs, leurs interactions si... Euh, il y a des exemples comme ça qui existent ou qui ont été Moi, il y a une question qui est un peu, pour le coup, un peu au coup, au parce que euh, j'y connais pas grand-chose là-dessus, mais je me demande si les deux doivent se faire en parallèle, ou s'il si y en a un qui est plus intéressant par rapport à l'autre, qui est soit de faire de la, de la recherche, justement, dans les, les énergies renouvelables, par enfin, des choses qui sont plus, plus performantes, avec des coûts qui sont moins, moins importants. Et, euh, et voilà, potentiellement localisables etc et où de, de enfin, où est-ce qu'on en est par rapport au stockage d'énergie justement parce qu'en termes d'énergie renouvelable euh, c'est vrai que ça pose souvent un débat par rapport à ça qui est de dire bon bah, il y a ok euh, euh, tout ça mais quand il y a plus de vent, ou alors les énergies photovoltaïques etc bah, je ne connais vraiment pas grand chose mais je me demande dans quelle mesure il y a des avancées de technologiques euh, qui sont potentiellement intéressantes pour stocker l'énergie et qui du coup pourraient euh, pourrait permettre de, de favoriser le, le, le mix énergétique par rapport à ça. Oui, j'ai une autre question c'est qu'en fait dans les principaux euh, les principaux goals de consommation euh, sur de l'énergie dans une ville comme Nantes il y a beaucoup on cite le logement mais en fait derrière le logement en fait on, en fait, on, on parle de bâtiments et en fait derrière les bâtiments il y a à la fois du logement des gens habitent et il y a à la fois beaucoup de locaux euh, commerciaux de le code voilà, d'entreprise, etc, je me demandais, j'avais un peu une double question par rapport à ça, c'est un, bah, est-ce que, est que est, quelle part ça représente, est-ce qu'il voilà, est qu n'y a pas une plus grande consommation d'énergie par des voilà, par les centres commerciaux de qui restent tout le temps ouverts et qui chauffent à fond, et deuxième question, bah, est-ce qu'il n'y a pas là un, un tabou mais auquel il faudrait s'attaquer, bah, euh, voilà, de cette omniprésence de, de trucs qui sont inutiles avec une par un priorisation des usages, on se dirait, bah oui, bah d'accord, bah choper l'hôpital, ok, mais chauffer le centre commercial, ben bah non, du coup, maintenant, bah le centre commercial, si tu peux y aller, il y a une doudoune, il faut une doudoune, quoi. <coughs> ou tu, que tu peux acheter dans le centre commercial, c'est okay. <rire> euh, qui est Question qui ouvre un peu aussi le sujet, c'est de savoir, est-ce que l'exemple des micro-réseaux communautaires ou des coopératives énergétiques, etc., qui a été évoqué, est-ce qu'on a pu observer concrètement comment ils étaient gérés, d'un point de vue de démocratie, etc., euh, et comment on imagine aussi, toujours dans le prisme de la démocratie, comment peuvent être gérées la relation entre, entre ces micro-réseaux, etc. Il échappe au-dessus. Lentement, monsieur et une petite dernière pour la rue. <rire> n'avait pas assez. Euh, je, je rebondis sur des, des questions qui ont été posées avant. C'est par rapport à, à l'impact environnemental des solutions de production d'énergie. Est-ce euh, que finalement l'éolien et le photovoltaïque, c'est vraiment mieux que le nucléaire je, Une question un petit peu... Je, un peu, je fais exprès. Hein. Euh, mais je, je, je sais que par exemple, j'ai une collègue qui a travaillé sur euh, l'évaluation environnementale du procès de méthanisation, c'est pour répondre peut-être un peu à Margot, et ce qu'elle a montré, c'est que euh, si ça se passe bien, c'est peut-être un petit peu bénéficiaire, c'est peut-être pas trop mal, mais par contre, ce qui arrive de temps en temps sur les problèmes de digestion du méthane, c'est qu'il y a des fuites de méthane, et dès qu'il y a une fuite, euh, comme le méthane est un. un à effet de serre très puissant, on a tout de suite des, des impacts qui sont assez terribles finalement. Donc en fait, c'est aussi se poser la question de qu'est-ce qui est viable d'un point de vue environnemental. Ce que je, moi, ce que je ressens, dans le bâtiment et de manière générale, c'est qu'on vend beaucoup de solutions technologiques. On est beaucoup, hein, on, on l'entend bien, hein, il y a beaucoup, beaucoup de solutions technologiques et finalement, on ne se pose pas trop forcément la, la question de l'impact environnemental. Moi, je n'ai pas forcément ces réponses sur l'efficacité environnementale de ces... Parce que le sport des panneaux photovoltaïques par exemple, tout le monde a bien conscience que ce n'est pas forcément évident. C'est pas mal. Mmh. Euh, Alors, je ne sais plus comment ça va mais euh, dans le plan, euh, le PC été, euh, euh, de, de Nantes Métropole, euh, il mise beaucoup, notamment sur, je ne sais plus quel est le nom technique, mais le fait de brûler du bois pour euh, créer de, de l'énergie, pour produire de l'énergie. Et je voulais avoir votre avis sur. Euh, bon, euh, cette solution-là qui est donc considérée comme une façon de produire de l'énergie renouvelable et bois énergie c'est ça, je crois et je voulais avoir votre avis sur l'efficacité de ça est-ce que vous en pensez est-ce que c'est bien je ne sais pas vraiment comment tourner ça sous la forme d'une question c'est plus une remarque du fait que ce qu'avait dit tout à l'heure c'est que la L'électricité, ça représentait à peu près 25% de notre consommation par rapport aux autres modes de, de consommation d'énergie, que ce soit l'énergie fossile notamment, ou le carburant, ce genre de choses. Et à l'inverse, ça couvre peut-être 75% des, des questions et des remarques qui sont posées, tout ce qui est lié à l'électricité. Donc euh, voilà, je trouve ça intéressant quand on peut justement évoquer d'autres modes de, de production d'énergie euh, qui impactent bah, tout ce qui n'est pas électricité, donc que ce soit à partir de, de biomasse notamment, tout ce qui est pour énergie ou méthanisation. Pour moi, c'est vraiment des pistes à creuser qui prennent peu de part dans le débat public parce qu'on parle beaucoup de photovoltaïque et d'éolien et qui, voilà c'est pas forcément en rapport avec le, le taux que ça prend dans la production d'énergie. Moi, j'avais une question aussi sur la qualité de vie, euh, finalement, je, enfin, dont on avait parlé. <rire> non, mais il y avait un enjeu. Euh, finalement, est-ce que l'enjeu de l'énergie, c'est pas justement la qualité de vie et, et un, une sorte de renversement ou d'équilibre ben, En fait, soit on. Mais on a une qualité de vie par le confort et, euh, et euh, des centaines d'esclaves énergétiques qui travaillent pour nous parce qu'on roule en voiture, parce qu'on euh, on met la clim dans la voiture ou le chauffage dans la voiture, etc. Et euh, de l'autre côté, une qualité de vie qui est, je joue plus sur euh, là, on, on reprend euh, un peu notre vie, voilà, on la joue plus cool, euh, on se déplace à vélo, du coup c'est plus sympa, et âge, enfin, voilà, -ce est, est -ce il y a moins Enfin voilà, est-ce que ce qu'il y a un enjeu de qualité de vie et comment euh, finalement cette question est prise en main aussi par. Euh, à part les coopératives énergétiques locales qui ont un peu normalement le deux, les deux ambitions. Ah oui. euh, Est-ce que vous savez d'où vient le bois, justement, de la vie Des arbres <rire> La personne qui a dit ça. <rire> d'où vient le bois qui. Non, je pas posé ma question. <rire> d'où vient le bois qui est brûlé ici, localement Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ouais. non. Bon, il bah, n'y a plus de questions, du coup, hein, apparemment. Il <rire> y a réponse aussi okay. à la réponse. Donc, c'est une ah, ça vous, euh, ma réponse, mais... Non mais maintenant ce que ce que je vous propose. <rire> 15 minutes, vas-y. Que... <rire> ça va mettre, ça va mettre le... on est en train de perdre les minutes précieuses. <rire> du coup ce que je vous propose, c'est de répondre un peu chacun de votre tour globalement à ce qui qu vous inspire et après de passer en discussion libre, vous pourrez continuer de répondre aux questions et de prolonger les échanges. Et répondre qu'à ce qui les intéresse, c'est ça dans le nord, il y a la pondation possible. Est-ce que j'ai envie de faire un dans Non, c'est ça. Non, mais c'est à dire qu'en fait, ça dépend si vous voulez partir, si vous êtes pressé ou pas. parce que... Pas pressé, j'ai toute la nuit. C'est pareil, c'est dans le témoin. C'est dans le témoin, il y en a qui veulent partir en plein Je me suis fait mal à l'épaule. C'est vraiment. Lui dort chez donc il a pas On est un peu en retard. Tu parles. C'est toi Je défluche Ouais, parce que je sais pas du tout par où commencer. Ok. Tu vas-y, vas-y. Vas ouais, c'est ça, vas-y, vas vas vas sacrifier l'Europe. Euh, <rire> euh, OK. Je vais défricher, je vais pas toutes les prendre. Je vous laisse les pires. Euh, <rire> alors... Donc par exemple, est-ce qu'il vaut mieux apprendre à isoler son logement ou <rire> pas Ça, je ne sais pas. Tout ce qui est sur les questions, est-ce qu'il faut avoir les magasins verts, les magasins lumens, etc. Ça, je vous le laisse aussi. Tout ce qui est local, <rire> je vous le laisse aussi. C'est pas forcément une question sur les magasins. C'est <rire> ça, oui, ça, ça, pas vraiment une question, donc euh, je vous la laisse. Euh, alors, oui, les plans climat, PCEAT. Euh, donc il y, y a eu plusieurs questions sur le PCEAT. -E euh, qu quel est l'impact en, en Belgique l'exemple de Louvain, qu'est-ce que ça a amené, qu'est-ce euh, que c'est efficace Donc déjà, la, le, la raison d'être du PCEAT, l'origine enfin, de, de, de ce plan énergie-climat, énergie ça vient de euh, la Covenant, le, le Covenant, de, le Covenant des Mers, vous pas français, le des c'est une organisation de maires. Euh, au niveau européen et au niveau mondial qui travaillent sur la transition énergétique. Donc Est-ce que ces plans sont euh, des cibles qui sont, qui, qui sont euh, garanties par la loi Non. Euh, c'est des plans que les villes font elles-mêmes. Pour encourager leur action, un peu comme les scénarios, on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait se mettre en place, mais en soi, il n'y a, a pas de. Enfin, tu n'es pas forcé. Donc, si tu te plantes, tu te plantes. Maintenant, tu es... es obligé de Mais personne ne va te mettre ah, en si tu n'as pas respecté. Mais si tu n'atteins pas tes objectifs, personne ne va te dire Ah non, mais vous n'avez pas atteint vos objectifs. Euh, donc, d'où le fait d'ailleurs qu'on s'intéresse en Belgique à pourquoi est-ce qu'on intègre les citoyens dedans. C'est bien entendu parce qu'on s'est aperçu que sur tous les plans qui ont été développés en Europe, et il y en a énormément, ça offre 0 ou 0,5 actions. Enfin, c'est rien du tout. Quoi. Ça, ça, ça, ce n'est pas très efficace. Tout simplement parce qu'il y a un agrément politique, ce qui est bien. Donc, il y a généralement un plan qui est fait. Les politiciens sont engagés dans ce sens-là. On fait de la concertation des citoyens, etc. Ce qui est positif. Mais quand on veut passer à l'action, effectivement, il y a ce gap du passage à l'action qui ne fonctionne pas. L'intérêt de Lichtleuven, donc ce, ce projet qui est d'intégrer les citoyens et de faire des plans au niveau du quartier, c'est bel et bien parce que. Euh, le but n'est pas de construire un PCVAT mais le but est de dire qu'est-ce qu'on aimerait vivre ensemble comme monde énergétique donc dans l'idée de dire une fois qu'on voit qu'il y a deux-trois actions qui commencent à émerger on va les mettre en place on va commencer à créer des collectifs citoyens qui vont mettre en place ces actions là au niveau très local on n'est pas obligé de passer par la mairie, on n'est pas obligé de passer par le pouvoir politique qui effectivement a peut-être d'autres contraintes mais par contre on met en place des choses qui peuvent être faites au niveau très local donc véritablement l'essence de cette stratégie là et c'est est très nouveau, ça a été mis en place qu'à Louvain, donc c'est pas la Belgique du tout, hein, c'est vraiment la région Brabant et Louvain, euh, a décidé de mettre en place cette, cette stratégie-là. Pourquoi Parce qu'ils ont pris un engagement face à eux-mêmes qui, d'ici 2030, qu'ils soient, qu soient décarbonés en fait, qui ne consomme plus d'énergie carbonée. Donc c'est ça qu'ils ont décidé de faire, c'est cette approche citoyenne, cette approche où ils espèrent en fait qu'en intégrant les citoyens dès le début dans le plan, et en les mettant au centre de la concertation et également de, de, qu'est-ce qu'ils peuvent changer au niveau très local, ils espèrent comme ça qu'il y a des projets qui vont émerger. Puisque on se rend bien compte qu'avec le problème des dotations, avec le problème qu'il y a quand même un, un niveau limité d'action des municipalités, généralement, elles ont un peu de mal à mettre ce type de projet en place. C'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a un PCEAT qui est formé et qu'on essaie de le délivrer, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place ces objectifs-là à ce moment-là, on peut aller chercher des projets coopératifs. ou des. Enfin, Nous, ce qu'on recommande, en tout cas, c'est d'aller chercher des projets citoyens autour de la municipalité, dans le territoire, comme par exemple, c'est ce qui s'est passé avec les éoliennes en Pays Vilaine, pour recevoir le conseil de leur part. Avoir un support, un partenariat entre un projet citoyen et la municipalité. Parce qu'on se rend bien compte qu'un des problèmes de la municipalité, c'est qu'ils sont très top-down, ils, ils ont une approche qui est très, euh, on, on, on impose des actions, hein, euh, mais le problème quand on impose des actions, c'est que généralement, en fait, on n'est pas dans le détail, et par conséquent, tout le monde finit par sortir par tous les trous et il y a la moitié de l'eau qui se barre, c'est pas, pas imperméable. Euh, alors que si on va sur des projets citoyens, effectivement, les, les projets citoyens, généralement, connaissent les moyens d'action, simplement parce qu'on parle de toute petite communauté, on parle de gens qui sont au niveau très local, donc qui ont déjà pré-identifié ce type de projet. Donc il y a une des idées qui est de dire qu'on veut créer plus de liens entre ces municipalités qui ont créé leur plan énergie-climat et les projets citoyens dans leur territoire, comment est-ce qu'on les repère, comment est-ce qu'on les met en place, comment est-ce qu'on les fait grandir, et ensuite comment est-ce qu'on les utilise comme partenaires pour déployer les objectifs qui ont été, euh, qui ont été mis en place par la municipalité. Euh, Là-dessus également, je pense qu'il ne faut pas, faut pas faire des procès d'intention à la municipalité, ils font ces plans-là, ce pas qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est que fondamentalement, ils sont un peu démunis face à ces plans-là et face aux objectifs qu'ils se donnent eux-mêmes. Ce qui est très rigolo, c'est qu'au niveau de l'État, on dit qu'il euh, faut suivre les objectifs de la COP21, mais même la Commission européenne n'est pas capable de les suivre, ces objectifs de la COP21. Donc euh, c'est un peu facile ensuite d'aller voir les municipalités et de dire, dis donc, les municipalités, vous ne suivez pas les objectifs de la COP21. C'est-à-dire que les objectifs qui ont été mis en place dans les nouvelles régulations européennes, euh, les objectifs d'économie d'énergie, les objectifs d'implémentation renouvelable. Ne sont pas en ligne avec les objectifs qui ont été signés pendant la COP21. Donc, ils ont mis des objectifs là avec la COP21. Déjà, les scénarios européens sont là. Et alors, les objectifs municipaux sont là. Donc, il y a un moment où il y a aussi un truc qui veut dire on est tous dans le même bateau. Il faut quand même céder les uns les autres. Donc, euh, ça, c'est plutôt sur les plans climat. Je ne sais pas si ça répond vraiment. Voilà. Ouais, est-ce que ça commence c est... C est... Ah oui, ah, oui. parfois, est-ce que ça commence <rire> <un truc> <rire> <rire> <rire> <rire> <On rire> profite de son statut <rire> <rire> <rire> Non, non, non, j'ai des questions des gens, donc je vais essayer de vous rappeler euh, ah, est... Comment est-ce que ça commence Alors, comment est-ce que ça commence ouais. Ça commence très simplement par hum. le fait de créer un groupe de quartier. Donc, c'est généralement la, la, la municipalité qui a offert à des, à des groupes de quartier une salle de logistique, euh, du temps et qui ont également, euh, qui payent un animateur de la coopérative pour venir dans le groupe et les aider à créer leur plan. Donc il y a évidemment une campagne de communication classique, euh, euh, mettez-vous ensemble, créez un plan, euh, type de, d'ailleurs de, de, la concertation qui a été fait ici, il y en a une autre qui a été faite à Paris également. Mais en plus de ça, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a repéré les groupes de citoyens qui ont des actions bien précises à mettre en place, on leur offre le soutien d'un facilitateur coopératif, qui peut les aider à, Comprendre comment mettre ces actions en place. Donc, si on se dit par exemple sur votre projet, si on imagine que ça a émergé la concertation, vous auriez eu le bénéfice d'avoir quelqu'un. Alors là, en l'occurrence, vous avez le bénéfice puisque vous avez le nouveau idée. mais <rire> d'autres n'ont pas ce type <rire> de bénéfice. Donc, vous aurez le bénéfice d'avoir quelqu'un qui viendrait vous aider à développer votre projet, qui viendrait vous aider à défricher un peu les étapes qu'il faut mettre en place. Qu'est-ce que c'est l'étape 1 Qu'est-ce qu'on fait lundi matin à 9h Donc, c'est un peu ça la première étape, la première chose à mettre en place. Ça répond aussi un peu à la question de si on était élu, qu'est-ce qu'on ferait Enfin on sent en bien que les territoires où il y a de l'accompagnement, de l'animation de territoire, c'est là où les projets sortent. Et, euh, il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses. Il faut juste un peu la petite étincelle, la personne qui met les gens ensemble. Euh, et ça. On voit les réseaux en France où ça a commencé. Il y a beaucoup plus de projets. D'ailleurs, hein, c'est pas moi du tout qui fais les projets. C'est juste euh, ce, cette, cette animation de territoire. Que, très important. Et là, on n'en a que un par région, idéalement. Nous, on pousse pour qu'il y en ait plus. Enfin, ça suffit pas. Et il en faut un par département, voire un par... Euh, comme comme, un par... Euh, oui. Si oui. on pouvait. Comité de commune. Les trois points clés de développement des projets citoyens, c'est l'accès aux connaissances, l'accès au financement et euh, l'espace, c'est-à-dire... D'éviter qu'il y ait des acteurs extérieurs qui viennent mettre la pression sur, euh, sur les jeunes projets citoyens. En Europe, nous, c'est les trois points qu'on a identifiés qui posent problème sur le développement des, euh, des coopératives de locales. Euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres en France. Les... les freins du coup. Ouais, on les, grosse, y a... les barrières principales. Hum, non, on a pas trop de... de barrières. Et un peu, nous, c'est plus la frilosité des élus qui ont l'impression que les citoyens vont leur prendre. Euh... Hum. En place, eux ils ont été élus pour faire des trucs, pas nous, ça. et du coup ils n'aiment pas trop euh, que ce soit les citoyens qui sont en pas. Et encore un peu. Et pareil pour les citoyens, ils souvent les élus d'un œil euh, plutôt, plutôt malsain cette relation, citoyens élus. On a du mal à tout faire ensemble, en France. Et je crois que c'est très français ça. Euh, sinon, sur les trucs législatifs, il euh, y a bah, ce blocage de ne pas pouvoir revendre, il y a plein de citoyens qui aimeraient... Donc ça répond un peu au Quand on produit sur un parc éolien, où est-ce que va bah, l'électricité, euh, c'est un peu ça. Euh, en fait, ça va sur le réseau, hein, effectivement. Tu n'as pas le droit de, de dire, euh, je produis, je garde chez moi. Tu es obligé de revendre sur le réseau en France. Mais en fait, l'électron, il est fainéant. Il va quand même aller... Euh, même si tu veux l'envoyer euh, là-bas, il ne il va pas. Il, bah, attends... Il... Quelqu'un qui a besoin là, je vais là. Non, non, non. Et en fait, du coup, c'est un peu. Euh, on a du mal, nous, à, à expliquer. Euh, ce serait bien d'être. Euh, enfin, ce truc d'autonomie, en fait, n'est pas que, En France, on a de la chance d'avoir un super réseau. Et en fait, si tu as besoin de là où tu le produis, il va être consommé là où tu le produis. S'il n'y a pas besoin, il va être envoyé un peu plus loin, s'il n'y a pas besoin, il va toujours aller plus loin. Donc euh, ça, ça sauto euh, très bien et ça ne sert à rien de se dire euh, je vais déconnecter et je vais produire pour être sûr que ce que je produis, c'est chez moi. Dans tous les cas, si des panneaux euh, chez toi, ça va être consommé chez toi au moment où ils produisent et la nuit, comme tu produis pas, tu seras bien content donc un électron un peu moins fainéant qui vienne d'ailleurs. Euh, le réseau est bien fait en France et sur le stockage, c'est un peu ça aussi qu'on dit en fait. Notre meilleur moyen de stockage en France, c'est le, le réseau. En fait, on, on se renvoie la balle quand on en a besoin ou pas besoin. Ça marche plutôt bien, et même avec l'Europe. On est décalé avec l'Espagne. J'aime bien l'exemple. De... Nous, c'est à 19h. Hein. On a besoin le pic en France. Le pic est décalé en Espagne. C'est pas au même moment parce que il... c'est plutôt à 22h. Du coup, ça nous arrange bien que les réseaux européens de l'Europe <rire> sanctionnent aussi euh, entre... <rire> Donc, euh... Et l'ADEME dit qu'en 2050, c'est quand même un... une institution étatique en France, Et qu'en 2050, on pourrait très bien être à 100% d'énergie renouvelable. C'est un peu des faux fausse rumeur de dire on pourrait pas l'énergie renouvelable est intermittente c'est pas possible et tout d'avoir que l'énergie renouvelable, je c'est plus vrai enfin on a les moyens aujourd'hui alors il on va pas rentrer sur les nouvelles technologies on a un peu des questions là-dessus du coup, je vois touche mais l'hydrogène la méthanation enfin il y a viser la scénario des mais pour moi il y a des solutions encore à développer mais, mais euh... Pas, les freins sont pas technologiques. Enfin, je dirais que c'est pas du tout le frein, n'est pas technologique. Il y a des chercheurs qui travaillent très bien sur les des choses. Ça. Je pense que du coup, ça nous amène peut-être à la pérication tarifaire, qui était la question sur l'interaction entre, entre les différents territoires. Mm -hmm. euh, Est-ce que... Alors ça, c'est la question classique, de dire... Oui, mais quand on commence à optimiser localement, du coup, il y a le pauvre... Au fin fond de la cambrousse euh, alsacienne, et bah lui, il va pas être euh, machin. Euh, la vérité, en fait, c'est que ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y, y a une loi en France qui est la loi de péréquation tarifaire qui force, enfin, qui, qui, qui force d'offrir l'électricité au même prix à tout le monde. Donc ça, de toute façon, le but n'est pas de remettre ça en, euh, de, de, de remettre ça en question. C'est ça, en fait, le mécanisme, le pur mécanisme social français, il est là. Il est vraiment là-dessus. La question qui est posée est de dire, euh, est-ce que véritablement, ça vaut le coup d'amener un électron d'une centrale nucléaire jusque tout en haut des Alpes, ou est-ce qu'il vaut mieux mettre des panneaux solaires Est-ce que ça vaut le coup d'avoir euh, des lignes de tension extrêmement robustes Et c'est vrai que le réseau français est particulièrement robuste. Alors qu'en en fait, on est en train de voir un développement des énergies et des sources locales. Aujourd'hui, une des principales barrières qu'on nous offre à chaque fois qu'on demande de développer une source locale, c'est de dire attendez, ça va provoquer euh, de, des, des perturbations sur le réseau. Alors, vous commencez à nous ennuyer. Nous, ça marche très bien, on est déjà en surproduction avec toutes nos centrales nucléaires. Donc, on n'a pas besoin de vous. Merci beaucoup. Euh, alors que la question devrait être dans l'autre sens. C'est, merci beaucoup, fermez donc vos centrales nucléaires, qu'on puisse enfin mettre nos éoliennes. <rire> euh, donc c'est plus dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une interaction entre les différentes cellules Oui, bien sûr. Quand on parle d'optimisation, on ne dit pas qu'il faut abandonner des territoires, on ne dit pas qu'il faut abandonner des populations, mais bel et bien le dire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, d'abord, pour profiter de cet électron qui est manifestement une feignasse et faire en sorte qu'on l'utilise de manière optimisée que cet électron, il n'y a pas besoin de l'envoyer à l'autre bout de la France simplement parce que, bon, bah, euh, oui, alors, euh, il se trouverait qu'en fait, on a produit au mauvais moment. Et parce qu'en en fait, cet électron, quand on l'envoie à l'autre bout de la France, bah, les deux tiers sont perdus. Non, c'est pas enfin, vrai un ça, c'est tiers, tiers 10% les pertes sur le réseau électrique. Hein. Non, c'est 3%. Ah, tu vois, tu a de... En, ah, tu tu pas en pense, France, hein. on est blindéaste, c'est pas. Hein pas la de toute façon, le, le on reste... assez... ne, ne restons pas sur l'électrique. Le, le prix du litre de gasoil, il varie selon les régions en France. Merci. Le prix du bois que vous achetez, il varie selon les régions en France. Mm -hmm. Donc, même si à terme, il y avait une variation parce qu'il y a des territoires qui sont plus productifs que d'autres, le prix des patates, il n'est pas le même à mm -hmm. Paris et à, et à, à, à Brest. Mm -hmm. la, la notion de production électrique ne restons pas sur une notion figée de, de, de, de territoire ou de d'autonomie. Il y a des flux, il y aura des flux euh, d'une région à une autre. Ben c est, c est, je ne veux pas couper le débat sur non, le, oui. la, la, la contribution euh, au truc, mais il ne faut pas rester sur ce, sur ce point-là. Je donne quelques réponses aussi. Euh, les économies dans le tertiaire... Ben oui, effectivement, les, les, les boutiques qui se chauffent en plein hiver, il devrait y avoir une réglementation. Il y a eu une réglementation pour dire qu'on arrête d'allumer euh, les vitrines la nuit, ça devrait être appliqué et ça devrait être étendu. J'en profite pour dire qu'on fait des fois la confusion entre le bâtiment et le logement. Le bâtiment, c'est l'ensemble logement plus tertiaire. Tout ce qui est construit dans le bâtiment, les deux tiers, ce sont les logements nos habitations, le tiers restant, c'est le tertiaire. Et l'ensemble du bâtiment consomme environ 40-45% de l'énergie en France. Et dans ces 40-45%, effectivement, la grosse part, c'est le logement. Mais on, on fait aussi, dans notre scénario virage, des, des, des propositions d'économie d'énergie, grosso modo le tertiaire, est-ce que le café ici est isolé Est-ce que les vitrages ici, un, un double vitrage comme ça c'est l'équivalent d'un mur mal isolé, bien qu'on se dise c'est du double vitrage. Donc là aussi, il faudrait peut-être mettre des rideaux, enfin un volet roulant derrière et des rideaux à l'intérieur. Il y a un potentiel d'économie d'énergie aussi dans le tertiaire. Alors, sur la rénovation, tu as raison, j'ai été extrêmement rapide en disant isolant, isolant, isolant. On conseille les gens de voir l'espace info énergie ou un bureau d'études, de manière à ce que les questions... De manière à ce que les questions d'isolation, notamment de matériaux et tout, soient prises en compte. On a simplement donné un cadre général en disant, c'est pas la construction neuve qui est importante, c'est la rénovation qui est la plus importante. Et effectivement, la question du renouvellement d'air, de gestion d'humidité et, et, et tout cela. Bon. Une autre question, Nantes, sur son territoire, a-t-elle le potentiel d'être autonome Non. Non, à Nantes, on consomme beaucoup d'énergie pour les logements, le tertiaire et pour le transport. Nantes ne pourra avoir une couverture de son sa consommation natique, que pratiquement au moins la moitié du département. Donc, on ne pourra pas euh, se dire, Nantes même Nantes métropole produit toute son énergie. Non, on ne pourra pas. A Ça, cette... En électrique ou en énergie, là en, énergie, globale. En, énergie globale. en énergie globale. Moi, je raisonne en énergie globale. L'énergie électrique, il faut se rendre compte que euh, pour avoir chaud dans nos logements, j'ai besoin de chaleur. Est-ce que cette chaleur vient du bois Est-ce qu'elle vient du pétrole, du gaz ou des radiateurs électriques ça, c'est la technique. Nous, on doit se centrer sur les usages. J'ai besoin de me déplacer en voiture. J'ai besoin d'une énergie qui me permette de faire de la mobilité. Est-ce que c'est du bois Est-ce que c'est du pétrole Du gaz ou des jambes Après, j'ai l'énergie électrique spécifique pour la lumière. Mais ça, c'est une petite partie. Il faut raisonner sur les usages de l'énergie électrique, même si actuellement le mouvement citoyen se fait sur l'électrique, parce qu'historiquement, il y a eu une opposition au nucléaire. Et parce que c'est relativement facile d'investir là-dedans, il y a aussi des gens, notamment en milieu agricole, qui investissent dans de la production de biomasse. SCIC euh, en mayenne bois énergie, on pourrait tout à fait financer des agriculteurs qui replantent des arbres et des, des choses comme ça. Ça c'était sur la notion de non-territoire. Non, Nantes ne pourra pas avoir son, son potentiel tout seul. Euh, une question sur le scénario virage de la voiture. On continuera à avoir des voitures, mais au lieu d'avoir des voitures qui vont peser une tonne 5, on aura peut-être des voitures comme nos anciennes 4 et les 2 chevaux qui pèseront 500 ou 600 kg. Au lieu d'avoir des bagnoles qui font 100 ou 200 chevaux et qui roulent à 130 ou 150 km heure, on aura peut-être des bagnoles qui s'arrêteront à 90 ou 100 km heure. On aura des voitures qui seront réparables, on aura des circuits, de, enfin, des trucs de covoiturage et tout ça. Donc on aura de la voiture, mais probablement un usage qui sera grosso modo la moitié de ce qu'on fait aujourd'hui. Je continue sur le, le scénario virage, euh, on parle effectivement nous de tout ce qui est la biomasse, dans les énergies renouvelables il y a un gros tiers qui est l'éolien, il y a un petit tiers qui est le solaire thermique et photovoltaïque et il y a un petit tiers qui sont les usages de la biomasse, le bois énergie, le gaz méthane, méthanisation ou éventuellement les trucs originaires de la méthanation pour faire d'autres formes de gaz. Donc on n'oublie pas du tout ça, en sachant aussi qu'il ne faut pas prendre trop de biomasse, sinon on prend plus que ce que la production végétale nous apporte. Il faut prendre le flux nouveau, et non pas le stock au niveau des arbres. Donc il faut respecter un prélèvement qui ne soit pas énorme. Et au niveau des... Là, on s'est posé la question de l'origine de la biomasse sur Nantes, au niveau des réseaux de chaleur. Euh, je pense que c'est au niveau régional, mais là, je n'ai pas les chiffres. Il faudrait chercher là-dessus. Niveau... Pardon non, non, non, non, je pense c'est Bernard Lemieux. Oui, ouais. savais, pas, pas hein. le cas. Là. Je vais te demander Une Bernard... question sur la, la question de l'éolien et du PV. Quelle efficacité au niveau, au niveau, au niveau environnemental une grande éolienne rembourse sa dette énergétique en 6 mois. Un panneau photovoltaïque rembourse sa dette énergétique en 3 ans. Il y a une filière qui se met en place pour le photovoltaïque. photovoltaïque, vous avez beaucoup de silicium, c'est du sable. Le cadre, c'est de l'aluminium. Il y a des fils de cuivre, il y a des membranes en plastique. Il n'y a pas de terre rare dans le photovoltaïque. Et on peut concevoir des éoliennes notamment avec des aimants euh, qui ne sont pas des aimants permanents, sans avoir besoin de néodyme. Mmh. C'est 90% du marché, les éoliennes sont terres rares. Voilà. Donc, effectivement, il y a, <rire> effectivement, sur la question de l'empreinte écologique globale, une, une limite au niveau des terres rares, mais on peut concevoir un développement des énergies renouvelables sans être pris dans cette contrainte euh, trop, trop à fond, quoi. Euh... Est-ce qu'il y aura des recherches sur d'autres formes d'énergie renouvelable ben, Le photovoltaïque va probablement augmenter en rendement, on, on augmente les puissances d'éoliennes avec des machines plus grandes et puis on capte plus sur une gamme de vent, de vent plus grand. Ouais, après, moi, si je peux commenter là-dessus, c'est que c'est des cycles tellement le développement entre une technologie, une dans un labo et le jour où vraiment c'est déployé aux échelles dont on a besoin pour faire une contribution significative pour décarboner. Euh, les technologies pour la transition énergétique, c'est les technologies d'aujourd'hui. C'est celles qui sont là aujourd'hui, qu'il faut euh, déployer encore plus massivement, mais il ne faut pas espérer qu'une technologie euh, venue de l'on ne sait pas trop où euh, nous saura. C'est ce qu'il faut utiliser, ce qu'on qu a aujourd'hui. Pour compléter peut-être ce qu'il y en qui a dit sur les nouvelles technologies, euh, moi je suis vraiment d'accord, hein, les technologies qui vont marcher, c'est les technologies d'aujourd'hui. Juste pour vous donner deux, trois éléments sur des choses qui sont en train d'aboutir. Euh, tout ce qui va être production de gaz renouvelable, on parle de la méthanisation. Euh, en fait, le NG a fait un, un scénario en 2050 pour 100% du gaz, qui serait du gaz produit en France, du gaz renouvelable, et pas du gaz importé, dans lequel on aurait à peu près un tiers qui viendrait de la méthanisation, donc c'est produire du gaz à partir des déchets un tiers qui viendrait de la pyro-gazéification, donc c'est produire du gaz à partir du bois, et un tiers qui viendrait du power to gas, donc, donc la méthanation, cette fois-ci le dernier tiers, ah, donc euh, c'est de l'électricité, et avec l'électricité, on fait de l'hydrogène et puis du méthane. Je crois qu'il faut être convaincu que les filières techniques existent. Voilà, existe la question, c'est une question politique globale et c'est une question de gestion au niveau des territoires. Comment est-ce qu'on implique les citoyens et comment est-ce que les citoyens sont suffisamment impliqués pour que les politiques soient obligés de suivre Après, il y aura déjà justement à la marge. Mais euh, notamment le développement possible des filières énergie marine renouvelable, ce sera un bonus. Et on aura besoin de ce bonus parce qu'on est en retard sur le calendrier de dévolution de la transition énergétique. Quoi. Mais les filières techniques... Quand De Gaulle a dit euh, « je veux ma bombe atomique », il a mis de l'argent, il a mis des ingénieurs. Une fois que vous avez de l'argent et, et de l'intelligence, vous avancez. Est-ce qu'on est capable, nous, de se dire il faut un plan avec un financement national et européen pour se dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans Après, on, on trouvera les compétences et ça vouloir. La question, c'est comment nous, on est, comme on disait à un moment, on n'était pas très nombreux à la manif climat, il faudrait être 10 fois, 100 fois plus nombreux. Euh, les gilets jaunes, parce qu'ils étaient nombreux et offensifs, ont fait bouger un petit peu Macron. Est-ce qu'on est capable, nous, en regroupant nos associations, nos, mo mobi mo nos mobilisations écolo, d'arriver à faire pression et tout ça C'est un peu ça l'enjeu pour moi dans les quelques années à venir. En plus, effectivement, des questions techniques, mais parallèlement à ça, toutes les questions de pouvoirs locaux aux citoyens à travers ces formes de communautés et faire pression sur les, les PCAET et tout ça... Et... En parallèle de ça, je crois que j'ai juste un, une petite parenthèse, parce qu'il y avait une question qui avait été posée sur quel est, pour les micro-réseaux, quel avait été le désir de départ, qu'est-ce qui avait lancé le la ah jeu oui. Est-ce que c'était social ou euh, énergétique c'était oui. clairement environnemental. La plupart des micro réseaux qui sont là aujourd'hui, c'est soit avec des micro réseaux techniques, donc c'est vraiment des projets de recherche pur et durs, ou alors c'est euh, besoins des, une, un engagement environnemental qui a fait justement bouger les politiques et qui du coup a fait qu'une fois que c'était enclenché, bah, c'était ça, ça, comme sur la boîte. Mmh. Nous, sur le sondage, les 5000 citoyens qui sont bougés en Pays de la Loire là, sur l'énergie, le déclencheur euh, ils disent que c'est parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose et d'arrêter de, de, de se plaindre et tout ça. Mmh. mais après le pourquoi ils restent dedans et tout c'est quand même la convivialité le faire ensemble c'est au bout d'un moment euh, ça prend le dessus sur euh, sur le la vision écologique mais c'est quand même ça qui déclenche et l'économique ressort jamais alors que c'est quand même des projets rentables je sais pas du tout euh, pourquoi alors que nous c'était le but c'était de toucher des gens qui justement n'étaient pas forcément écolo, mais qui se diraient « voilà, si ça peut me rapporter 1 ou 2 je vais aller là-dedans ». Et on n'a pas encore réussi à toucher vraiment cette cible grand public. Enfin, c'est encore quand même dans les cercles. Un peu ça c'est bizarre, parce que sur les projets de recherche qu'on a de notre côté, on se rend compte que l'aspect la, enfin, économique arrive en dernier, sur toutes les, sur toutes les études qu'on fait sur les, les, mmh. les pourquoi, les motivations, bah c'était économique arrive en dernier à chaque oui. fois Vous à la même chose mmh. ouais, même ouais, mais c'est ça mais c'est parce que du coup quand tu dis pas, on n'arrive pas à toucher ces publics là si c'est pas l'économique n'est pas un problème par contre le, le, je pense qu'il y, y a systématiquement quand on parle aux développeurs de projets ils mmh. nous disent oui, oui non, mais non mais parce qu'ils vont pas être intéressés cet équipement sur les technologies des bâtiments ils sont pas intéressés parce qu'ils vont pas gagner d'argent mmh. bah, ça n'a rien à voir Aujourd'hui, vous pensez que c'est un thème qui peut être politiquement euh, porteur et mobilisateur Oui, complètement. Moi, j'ai oublié de remercier la région de la son la 34 Ah, quand même Non, <rire> du coup, les... mon poste est financé par... <rire> un peu. Tu et... vas déclarer des ordres. Et du coup, euh, ils sont... Enfin, nous, on arrive à convaincre de plus en plus de collectivités. Au début, on n'en avait pas du tout, c'était vraiment les citoyens. Maintenant, politiquement, euh, bah, un, il fallait quand même que les citoyens prouvent qu'ils y arrivent et qu'on on produit vraiment euh, pas, du vent. Et, et politique, enfin, c'est dans la mouvance politique aujourd'hui, ils savent qu'il faut faire avec. Alors, pour plein de raisons, il y en a qui vont dire pour faire passer les parcours, pour l'acceptation, il faut que les citoyens soient dedans. Pour les retomber sur le territoire. En fait, ils vont être touchés par différentes choses, que ce soit l'économique ou le social, ou le juste faire que ce soit possible. Donc, on a chacun d'autres raisons d'y aller, mais les projets euh, des Abstain, là, en ce moment, le droit en poupe. Et alors, il y a le participatif ou... qui a aussi le vent en poupe, parce que c'est ont... ouais, sur l'histoire le... des lois, je sais pas qui a posé ça. Effectivement, il y a un bonus dans le, dans le tarif d'achat euh, des gros projets. Euh... Solaire et bientôt éolien, ils te mettent un bonus si tu as des citoyens dans ton projet. Donc, ça, à... ouais. <rire> ça. Ouais, ça y de l'argent. Mais, en fait, si tu as des citoyens dans l'épargne dans du projet, pas forcément dans la gouvernance. Mmh. J'ai oublié d'un peu préciser mmh. ça au début sur les termes de vocabulaire. Le, ce que nous, on appelle un projet citoyen, c'est bien, je parlais d'actionnaire et tout ça, ça veut dire que tu arrives de, de vote à l'âge, c'est que tu deviens actionnaire, tu rentres dans la gouvernance du projet. Dans le, ce qu'on appelle les finances participatives, tu rentres dans la dette, tu, tu as donné de l'argent, mais tu n'as pas d'action, tu n'as pas de poids dans la gouvernance du projet. Et en fait, on n'a pas encore réussi à faire vraiment changer les lois, à dire « mais il y a une différence entre juste mettre mon argent ou euh, mettre mon argent et mon âme et passer un peu de temps et en fait prendre la décision ». Bonsoir. Je, je reviendrai sur une question qui a été posée c'est euh, si on était maire d'une grande ville demain avec oui. un soutien. Oui. C'est oui. vachement important parce euh, que, bon, on sait qu'il faut faire des travaux sur la rénovation des logements. On peut soutenir des formes de participation où des gens dans un quartier apprennent à faire l'isolation extérieure avec un soutien. Il y a des choses comme ça. La question, c'est la bagnole, quoi. Est-ce qu'on est capable de se dire dans 10 ans, euh, il n'y aura plus qu'un tiers de bagnole en ville à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux manifs de gens Associations, 40 millions d'automobilistes et tout, qui vont se mobiliser, qui vont se machin. Et puis chacun va dire « oui, mais j'ai besoin de ma voiture quand même de temps en temps ». Donc est-ce qu'on aura un soutien populaire, je dirais une, une ambition culturelle assez forte pour aller sur des choses comme ça Mettre des lignes de, de, de peinture blanche pour les pistes cyclables, c'est facile. Acheter des gros bus, machin, ça coûte un peu cher, mais ça rentre dans un budget. Mais prendre de... alors, il ne faut pas le prendre de front... Mais euh, la question de la vague, d'autant plus que ce n'est pas uniquement le territoire de Nantes, c'est aussi les gens des autres communes qui viennent à Nantes, donc c'est une décision qui n'est pas forcément facile à prendre sur un territoire, alors que c'est le territoire élargi sur lequel il y a ces flux de déplacement. Donc je, je... voilà. Après, effectivement, bon, la ville peut décider d'interdire, euh, je ne sais pas si elle peut interdire, mais de réglementer euh, les chauffages des terrasses en plein hiver, un truc comme ça, enfin, bon, voilà. Et là, sur la question de la voiture, euh, le, on, on ambitionne un an de passer de 2 ou 3 de vélo à 10 ou 12 de vélo. On va multiplier par 4 les vélos. Ça semble énorme. Mais la bagnole va diminuer de, de 10 points simplement. Donc on continuera à avoir des voitures. Donc comment faire en sorte effectivement de descendre Alors que, des, comme les, les Pays-Bas, ils ont euh, 40% ou 50% de part modale du vélo. Donc il y a des villes qui le font. Comment arriver à ce que ce type de comportement soit établi chez nous Là, je pense qu'on a un truc très très... Après, la mairie peut effectivement favoriser les projets citoyens, comme ça, comme d'autres, au niveau des quartiers. Une mairie pourrait le faire, quoi. La question, pour moi, ça va être l'usage de la voiture. Comment est-ce qu'on arrive là-dessus à... Hein mm -hmm. Enfin, si je peux... Moi, par rapport à cette question effectivement et à tout ce que tu décris sur les mesures qui peuvent être mises en œuvre, les grandes orientations qui peuvent être prises, mais enfin, moi je trouve que enfin, ce que disait Claire, ça illustre aussi ça, c'est qu'à la base il y a d'abord un premier truc qui est de se, de se voir comment on se définit dans son rôle début. Comment on définit son rôle début. Et aujourd'hui, euh, enfin voilà, à un autre moment de la journée, il y a quelqu'un qui me disait voilà, le. L'élu devrait être peut-être d'abord un animateur de la démocratie avant d'être finalement un, un preneur de décision. Enfin, et, euh, et, euh, et je pense que c'est ça. Enfin, je pense qu'avant même de songer en fait, oui, aux, aux orientations qui doivent être prises, je pense que c'est le positionnement en fait, de l'élu qui doit être, euh, qui doit être euh, mis en question. Quoi. Et, euh, je ne sais pas si c'est propre à la France, effectivement, mais voilà. Aujourd'hui en France on reste dans un système où l'élu... Lues... Enfin, justement c'est peut-être intéressant dans une période où c'est peut-être en train de basculer, effectivement. en tout cas c'est questionné, c'est chahuté fortement, pour mieux. Euh, mais euh, voilà, euh, enfin, je pense que le système français fait qu'aujourd'hui, l'élu, voilà, euh, euh, voilà. qu'on le veuille ou non, se sent tout de suite investi. Il est dans h 20 euh, si euh, vous arrivez à répondre encore à quelques questions, en euh, 5 minutes, ça serait... Ça fait 7 minutes, minutes pour nous, 3 minutes pour a. Ouais. <rire> et, et après, Stanislas, euh, euh, en tout cas, là demain, je vous les... Il y avait une question intéressante, c'était un mot. Euh, on a parlé de, est-ce qu'on aura encore un peu de pétrole pour les ambulances ou les pompiers, sous-entendu, comment prioriser les usages bah, C'est une question de de tarification ou de taxes ou de choses comme ça quoi euh, il faudrait arriver à dire et eh ben euh, le transport aérien d'abord on le taxe ensuite on euh, trouvera une manière de limiter euh, après ça la question c'est euh, quand quelqu'un prendra sa voiture on ne saura pas si ça va être pour aller au boulot ou pour emmener quelqu'un à l'hôpital ou bien pour euh, simplement euh, parce qu'il a envie de se promener donc euh, je ne sais pas comment au niveau des usages euh, Mmh. Ouais, j'ai pas d'exemple ouais. mais est-ce qu'on a des exemples où ça se passe ça devient ça, serait... Alors, ça, ça, ça rejoint un point aussi qui est mentionné, c'est qu'effectivement on peut très bien avoir un quantum de base de consommation d'énergie notamment au niveau d'un logement on dit ben, une famille de trois personnes a besoin de tant de kilowattheures pour se chauffer dans une maison relativement isolée les premiers kilowattheures sont presque gratuits et après, plus on consomme, plus on paye. Alors qu'actuellement, c'est l'inverse. Oui. Euh, donc là aussi, il faut rétablir. Et c'est une manière de favoriser un usage de base. Et ceux qui veulent avoir un usage de luxe, eux, vont payer de plus en plus. Oui. <coughs> après, à Paris, il y a par exemple l'exemple des vignettes qui régulent l'accès la, des véhicules au centre-ville en fonction du, de la date. Que le véhicule, enfin, l'âge du véhicule. On peut imaginer la même chose. Pour la fonction du véhicule, que ce soit une ambulance, un véhicule oui, de police, tout à fait. Enfin, je pensais à ça spontanément, ouais, oui. mais je... ouais. euh, oui. Tu dis, tu parles, c'est dans le plan le plan virage que tu, vous avez pensé de l'histoire des fantômes pour. Donc, nous, on n'a pas proposé d'un virage là-dessus parce que nous, en virage, on a raisonné. Si tu veux globalement, dans le virage, on se dit bon ben, j'ai des logements qui consomment tant d'énergie. Je fais une bonne rénovation avec toutes les préconisations et tout. On consommera tant. Mais on n'est pas descendu au niveau de la famille, au niveau du quartier. On a raisonné, nous, sur un global de combien consommera le secteur du logement, toi. C'est où qu'ils ont pensé ce que tu disais, du Ouais, c'est pensé dans un certain nombre de... ça avait été que ça avait été tenté d'être passé dans une loi du gouvernement Hollande et ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Sur la facture d'électricité, il y avait un bonus-malus comme pour les véhicules... En fonction de la consommation électrique et de l'électrochimie. Ça crée une distorsion. Et ça a oui. été. Euh, ah ouais, a été même ceux ce qui ne sont pas les puis, une, une égalité, il enfin, n'y pas d'égalité entre les citoyens. C'est ah, oui. pour ça que le Conseil constitutionnel, oui. et... il classe. De faire le canton, là Il y a une égalité, c'est. Non, c'est Il faudrait trouver des, des, des parades législatives pour à le justement. Ou alors. C'est une bonne idée, euh, ben il en reste pas tant que ça. Ah oui, mais... la... Est-ce que toi, on l'identifie qui reste Une en question c'était faut-il être un spécialiste oui. de l'isolation oui, oui. euh, Non, oui, oui. Euh, vous avez un oui, oui. espace info énergie gratuit euh, financé par l'Ademe et la Région <rire> qui vous donne des renseignements. Vous pouvez passer par un bureau d'études. Euh, oui. Après ça, bon... Il serait... Alors, on parlait avec d'autres personnes, notamment du réseau Ecopol, de faire une sorte d'université populaire de la transition. Pour que toutes ces choses-là, pour que les gens aient une culture énergie-climat... Je reviens sur le débat Cordemet, euh, On rencontre des élus qui ne savaient pas que Cordemet passait son temps à perdre de l'énergie. Et la centrale a été construite pour que, effectivement, les deux tiers de l'énergie, les élus qui vont voter, qui vont demander des choses comme ça, ne sont pas au courant de ça, quoi. Bon, pour des élus qui sont censés prendre des décisions et dire tout va bien, EDF, merci, bon. Donc, effectivement, il faudrait même que. Ah, c'est un peu ça, malheureusement. Faire en sorte que ces choses-là soient dans le débat public, il y a moyen euh, de, de concevoir des émissions de télé grand public en expliquant simplement les choses, plutôt que d'avoir un débat en disant « oh l'énergie c'est compliqué ». Non, il y a des choses simples qu'on peut expliquer aux gens. Quand vous avez des gens qui se disent « Je veux construire, je veux me mettre dans les questions de prêts, de financement et tout », les gens sont capables de s'intéresser à des sujets. Ils peuvent aussi, comme l'ont fait les gens d'Eolène en pays de Vilaine, qui disaient « Eux-mêmes se sont mis dans les questions de démarches, de financement, d'assurance, de rendement et tout », ils ont créé leur propre réseau d'éducation populaire. Quoi. Mmh. Euh on peut faire pareil, quoi. Oui. Quand les gens sont malades et s'intéressent à leur santé, ils sont capables d'aller trouver de l'information. Mmh. Sur le thème énergie-climat, on est capable aussi de, de se motiver et de... Mmh. Et les fondateurs d'Eolienne en paix de ne sont pas du tout énergéticiens, pour le coup. Il y en a un qui était sculpteur, prof de dessin, une... elle avait des chèvres... Euh... Et après, ils ont trouvé, quand même, sur les milles, ils ont trouvé les... les gens qui avaient les compétences pour remplir toutes les fonctions. Mais... C'était pas du tout, était pas expert, Oui bon, ai Moi j'aurais juste de une, une par rapport, il y avait une question par rapport au droit à la chaleur, mais du coup il est parti. Non, c'était... Ah pardon, excuse-moi. <rire> euh, qui était donc sur le droit danois. Alors, le droit danois par rapport, à la, par rapport au réseau de chaleur est vraiment, enfin, est, est complet et complexe, <rire> dans le sens où il euh, y a deux choses. La première chose, c'est que euh, c'est pas vraiment un, un, un droit à l'achat, mais plutôt ils ont refusé, ils ont, mis en, ils ont fait en sorte que les réseaux de chaleur doivent être m, m, euh, à, à but non lucratif. Donc par conséquent, ça a créé un, une première dynamique sur quel type d'acteurs rentrer dans ce type de marché. Euh, cela dit, on a la même chose pour nos gestionnaires de réseaux et finalement ça ne marche pas si si bien que ça. Euh, mais c'était une, une, première, une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de... Euh, de fonds municipaux qui ont été mis en place, de facilités de financement municipal qui ont été mis en place pour les projets citoyens. Donc à partir du moment où le projet était coopératif selon une définition du projet coopératif au Danemark, selon la définition de la, la coopérative danoise, à ce moment-là, euh, ça permettait d'obtenir des financements particuliers, des facilités de financement pour le, le déploiement de autres Ça, c'était la deuxième partie de, de leur programme. Et la troisième partie, c'était la facilité de créer un mouvement citoyen. C'était très facile de créer un mouvement citoyen mais en même temps, ils garantissaient une structure de gouvernance qui soit suffisamment robuste pour ne pas être prise d'assaut par des entreprises privées. Donc ça n'avait à la fois pas de sens pour les entreprises privées de prendre, de prendre en charge ces, ces, ces services-là, et en même temps, c'était trop compliqué de récupérer toutes les initiatives citoyennes par derrière. Donc du coup, aujourd'hui, le, le, le réseau, enfin, les réseaux de chaleur au Danemark sont principalement, à une très, très grande majorité, euh, coopérative. Et une autre question sur la vague citoyenne, qu'est-ce qui fait que ça prend ou pas Effectivement, on fait partie de programmes d'action-recherche avec les sociologues, et les universités qui essayent de comprendre comment est-ce qu'on pourrait le refaire et pourquoi des fois ça marche, pourquoi pas. Alors on est en plein dedans, mais les trois pistes, il, y a, il faut que le territoire fasse sens, en fasse territoire en fait, puisqu'il y a des... Ça dépend vraiment des régions. Alors nous, à Redon, il y avait vraiment ce truc de pays de Redon. Euh, ils sont à la frontière entre trois départements, deux régions. Ils se sentent toujours délaissés. Et il y a vraiment ce... On se sent du pays de Redon. Donc euh, tu vois, Nantes, il faudra vraiment réfléchir à Nantes-Métropole. Les gens Nantes ne pas vraiment métropolitains, je pense. Ils sont plus vides de Nantes. Chaque territoire a son histoire. Il faut voir à quelle échelle est la bonne pour créer ça. Euh, il y a le fait d'avoir une personne quand même charismatique. Alors pour le moment, on appelle leader. On n'aime pas trop ce mot-là mais qui, qui a cette capacité à aller chercher, euh, à rassembler autour et qui ne va pas, surtout pas faire seul et que, du coup, qui ne doit pas tout savoir. Les, les exemples où c'est la personne technique qui prend le rôle de, de leader, là, ça ne fonctionne pas trop parce que du coup elle n'a pas besoin de s'entourer, elle n'a pas cette, cette capacité-là. Et il y a la transparence, les seules fois où ça a marché, il faut vraiment... Euh, être transparent, être démocratique, le, le fonctionnement coopératif. Nous, on n'a pas toujours des cycles, mais on peut avoir des sociétés, mais à mode coopératif. Quoi. Il faut vraiment que ça, ce soit dans les bases, pour que tout le monde se sente impliqué et se sente son poids dans la gouvernance et la transparence. C'est vraiment les trois, on sait que ça, c'est des critères quasi immu immuables. Enfin, mais après il y en a plein d'autres, et, et tout ça, et c'est un travail, là, Éolienne en du coup, on a réussi à créer cette émulsion, c'est l'innovation aussi sociale qui a, qui a joué, ils ont, ils ont besoin, là, du coup, c'est comme si j'étais expert des mais c'est un peu dur d'en parler, et on sent qu'il y a besoin d'innovation, en fait, ils l'ont fait parce que c'était impossible, ils, le, ils disent, on nous a dit que c'était impossible, et c'est pour ça qu'on est allé au bout, et là, nous, on sent un peu, quand on dit aux gens, « Ah, mais regardez ce qu'ils ont fait, faites en fait la même chose, ben, non, enfin, Là, ça a déjà été fait, du coup. Donc, on est toujours obligé d'innover, euh, même, euh, mais plutôt socialement, moins technologiquement. Donc, voilà. Et ça, c'est un peu compliqué. Et l'éolien dans Pédulaine a plus le problème maintenant de comment on maintient la dynamique. Parce qu'on a 2000 citoyens qui sont dans les trois parcs éoliens, En fait, c'était drôle au début, mais on le, sur 20 ans, le but c'est quand même qu'ils restent actifs ou qu'ils fassent d'autres projets. Du coup, on a des animateurs. Euh, qui sont dédiés à ça, des citoyens partenaires. Alors, du coup, ils font des marmites norvégiennes, ils ont des groupements d'achat pour des panneaux photovoltaïques, ils réfléchissent au vélos électrique, ils ont fait des groupements d'achat vélo électrique, enfin, plein de choses, mais ça demande encore beaucoup d'énergie et de réfléchir dès le début. De les parcs, enfin, les projets rentables qu'on a fait au début, ils servent aussi à démultiplier, à essaimer, à faire d'autres choses. Et là, on touche en fait tous les réseaux d'AMAP, de... enfin, c'est un travail un peu de fourmi à se dire, Il y a déjà là. les gens ils ont fait d'autres choses, et... ils ne sont pas forcément partis sur l'énergie, mais ils vont raccrocher, nous on est partis sur l'énergie. Et maintenant, à Redon, pour le plan climat, là, pour conclure, on met en place un coportage, c'est vraiment les acteurs du territoire qui réfléchissent avec la communauté de communes, pour faire écrire le plan climat. Alors, ils sont en retard, ils n'ont pas encore fait. Il y en a plein qui n'ont pas encore fait leur plan climat. Alors, on a l'impression que c'est fait. Et... Notre métropole a été obligée avant parce qu'il y avait plus d'habitants, mais il y en a plein de territoires qui sont juste en train de les écrire. Et on, nous, on pousse pour que les citoyens, les associations soient impliquées, comme je disais, dès le, dès le début et que ce soit eux qui l'écrivent, qui proposent des actions, et c'est à eux après de suivre les actions, pas que ça vienne du haut. Donc, du coportage citoyen-collectivité, idéalement. Voilà. Oui. Et notre je vous j'ai j'ai super. Non. Mais pas mal cette soirée. on va s'arrêter Oui. Mmh. Non. <rire> non ah d'accord. Eh <rire> ben merci beaucoup, merci à tout le monde parce que j'ai trouvé ça personnellement hyper riche donc bravo à tout le monde. Merci beaucoup. Du coup, la prochaine étape euh, par rapport à ce sujet euh, de l'énergie, euh, c'est donc, donc pour le moment, on a trois animateurs, enfin, euh, ouais. Damien, Simon et moi, alors <rire> enfin, qu'on prépare la prochaine étape. Euh, prochaine étape étant euh, eh ben, l'animation euh, d'un atelier donc il y aura des petits ateliers euh, pour bah, faire participer les gens et qu'on écrive un peu euh, bah, des scénarios. De ce, comment Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire euh, demain euh, à Nantes euh, voilà, en dehors des institutions, et, euh, mais aussi dans euh, l'institution, enfin dans la municipalité, en l'occurrence, euh, voilà, d'imaginer ces deux scénarios. C'est mon sac. Merci, je cadeau de Noël. Mais il n'y a pas de problème. Euh, voilà, et bon, du coup, on va vous tenir au courant. Alors, je, on a oublié ça euh, on va faire passer un petit papier si ça vous intéresse de rester en contact, notamment pour participer à cette deuxième, à cette deuxième phase. Euh, et on vous invitera aussi, euh, Claire et Charles, Stan aussi on invitera. <rire> tu répondras peut-être moins facilement à <rire> la relation. Mais euh, Claire et Charles, si euh, vous pouvez à nouveau être avec nous, euh, plus en, en personne ressource euh, peut-être euh, ça pourrait être vraiment très intéressant. Euh, voilà, encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci. Euh...